Non, non, non. Hey, yo les gamers, c'est Kizak28 pour tout pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Alors aujourd'hui, on va faire du box fight, donc euh, un box fight que j'ai fait, mais nous ne sommes, sommes pas tout seuls car bah du coup ça sert un peu à rien de faire un boss fight tout seul c'est un peu bête car nous sommes en compagnie de la pyrex Hello everybody mais aussi d'un invité mystère que vous connaissez très très bien qui s'appelle Niazix ou Tsuki si vous préférez bonjour donc du coup on va lancer la map enfin on va aller dans la map c'est parti alors je tiens à vous préciser donc là on va faire euh, 10 parties mais je suis très nulle. Ah Voilà. En et bref. Celui qui aura gagné le plus de parties, peut-être qu'il y aura une récompense, peut-être. On sait pas peut-être. Bien sûr Alors. que non. Alors Donc, euh, fondamentalement... soyez gentils avec moi parce que je peux pas vraiment ouais, ouais, construire, euh, enfin vous comprenez quoi, enfin la vie et tout, ah. c'est bien. Alors là je crois que je c'est une... pas de focus. non T'avais combien de vies C'est que j'ai fait, fait, à peu près 1 HP. Oh non, j'ai trop le seul. Il va 1 HP. Yeah, yeah, yeah oh. uh -huh. Il va me bloquer. Ouais. Non, Hop De toute façon, il faut, il faut rejoindre. Non Hop Non Non J'ai presque plus de PV. Non, il va me pioche, il va me pioche. Il, il va me pioche. Non, God! No God! please, no, no. A few moments later. Je suis Ah avec... oh, par contre si ça aurait été la zone qui m'aurait tué, j'aurais tellement été fier. Ok, donc là, on va faire une deuxième petite game. Euh, c'est réglé. Alors, donc le dernier survivant euh, gagne la manche, hein, logique. Et abonnez-vous à Souki, car euh, il a changé de nom à Nizix, donc euh, voilà. Et il gagnerait une coupe, il gagner une... une récompense, pardon. Euh, bah la, la récompense. Ce que tu as pu, hein. Ouais, bah la récompense, je sais pas trop ce que ça sera, sera pour l'instant. il y a Prisalix qui vient de d'en bas en fait. Oh, non, ouais, non, voilà, c'est ça, genre. Jamais tu mourras. On verra. Ah, je crois. On verra bien. Yes. Hé hey, hey, boy. Ah, il y a Dark Gamer 2.0 qui nous a rejoint. Ouais, celui qui est parti malheureusement. Euh... Oui, oh donc non, euh, pendant monte. la vidéo. Mmh. sur mur. Oh. Tu Ah, Tu Ah, mince. Ok, donc je suis mort les gars c'est entre Niazix et la Pyrex, le combat final, qui gagnera Bah Niazix bien sûr, mais voilà. Non. <rire> et ils sont tous les deux, euh, bah la Pyrex, je crois qu'il est très low l'HP, et bah malheureusement il est mort. Ah non Tant Niazix a gagné Mais non. non. Oh, J'ai mis. GG C'est Parti, alors possible. soyez un peu gentil avec moi parce que je suis un peu nul. Euh, donc euh, voilà, je vous clavier souris là. Donc, je sais pas si vous voyez avec le RTX, euh, c'est très beau. Donc, voilà. wow ouais, c'est la 4K. Ouais, c'est wow vrai. Ouais, oh, On fait pas complot, mon gars. C'est une théorie du complot. Juste une simple théorie. Oh non. Non le, le... Oh vengeance Ça c'est ouais exactement, c'est la vengeance. Ça c'est la vengeance. Allez mon gars. Ok. Troisième manche sur 10 Et on est tous à égalité. Hein. C'est l'égalité la plus totale. Ah Je sais pas, je sais pas, je sais pas ce qu'il a. Non, ok, non, désolé, non, j'ai eu un petit non, problème. Alors, qu'est-ce qui se passait entre-temps bon. Ah oh. Non, on m'a tué. Oh là là Petite Non matière. mais, c'est bien, hein, c'est bien, on m'a tué, mais voilà, c'est... Non mais, oui a few moments later. Ok, donc c'est la pire qui est en tête, avec euh, deux points. Game. Deux games en... game de gagnés. de cest a combien donc... Moi, Et d'ailleurs n'hésitez pas game. à me conseiller euh, non, une... des conseils tout simplement des astuces. Euh, je vais en de faire cons, une vidéo, mais aussi euh, parce que je suis un peu nul hein. Je suis le noob ah, du 62. J'habite pas mais dans j 62. Voilà. Euh, je crois que j'ai gagné une game. J'ai une de focus maintenant. Mais.. Hé <rire> hé <rire> Allez Non Damn Non Tant pépé Pourquoi Waouh Bon bah au moins j'ai fait un kill hein Super si Alors je vais pas trop construire, bon j'ai construit, donc on va construire les gars, bien entendu. Ah. Ah, je suis pas encore très. Euh... Très habitué à donc, ce mode de construction qu'on appelle mode de construction. Donc, dans le milieu, on appelle ça euh, euh, construire des briques, enfin des bâtiments avec euh, Bob le bricoleur. Oh non oh. On est les deux loups, ah, 62 Haha <rire> C'est encore une bataille contre tout euh, Ni... <rire> euh... Donc euh, c'est toujours la Pyrex qui est en tête et moi je suis en dernier. <rire> faites un don sur l'association. Faites un don. <rire> Est-ce que cette association existe vraiment Si elle existe, faites un don. Et d'ailleurs, euh, si vous voulez avoir le code de la map, bah malheureusement, il n'y en a pas. Parce que il faut avoir 1000 abonnés pour euh, donc avoir euh, un code de map. Euh, donc, euh, bah vous savez ce qui vous attend, hein, abonnez-vous pour avoir la map. Donc, c'est une map que j'ai faite de mon temps libre. Car j'adore créer. Voilà. J'ai ah. juste tout vous à essayer d'éviter juste avec ah. balles que tu pour plus, vraiment. Ah bah oui c'est un bolognais. Laissez-moi tranquille. Non. Non. Non. Jamais. <rire> Jamais, Oh, là, fait... oh yes. Oh J'ai cru que je t'avais mis une tête, donc c'est pour ça que ma réaction était très très très... Bizarre. Eh ouais, eh ouais, j'ai deux victoires. Oh, ouais. oh, je suis à... deuxième. Donc à euh, a avec Niazix. Mm -hmm. Ok, donc il reste trois manches. Moi deux manches. Oui, bon, euh, on est en train de faire la troisième. Enfin, t'as compris quoi, le bail. Non. Si on compte celle-là, il reste trois manches. Abonnez-vous à Niazix, n'oubliez pas Attends, dès maintenant parce pense que c'est devenu truqué. Mais non, mais... Non. Attendez, vous avez vu comment je suis un énorme noob Vous avez vu mon taux de précision Mais non, mais... C'est quoi ce team-up Attends, le team... attendez Vous avez vu le... La précision que j'avais, c'était pourri Ok donc l'avant-dernière manche en vrai si en vrai si je gagnais qu'après c'est c'est c'est avec Spigan, c'est-à-dire que j'aurais gagné. Et là j'aurais gagné rien du tout, ces efforts. Bah tu vas gagner ce qu'on appelle le. Il me rush, il me rush, il m'a rushé, il En passant tout boudou hein, comme d'habitude, hein, j'ai pris 3 kills Non mais je dis pas du tout un ratin, non Ok c'est Encore une bataille contre Niazix et la Pyrex. On entend encore les coups. De coups. Et lequel des deux gagnera et bah c est baissé. Wow. La Pyrex. Il te reste une manche pour gagner. Si tu gagnes celle-là, tu gagnes la récompense. Bon, J'avoue, bah en fait, si je gagne pas, je serai égalité avec Niazix. Ouais. Et oui, bah, non, si vous voulez la qualité, bah, on fera une manche de plus. Voilà. Et vous plus pouvez -vous la... me laisser gagner cette manche Vous savez que si vous me la laissez gagner, euh, euh, c'est la pirex qui gagne. Hein. Bah comme d'habitude hein, on s'habitue hein, à un moment. Ok, lequel des deux gagnera Tu ne peux pas gagner. Enfin, tu, tu seras égalité, c'est tout. tout. écoutez, si vous voulez, je peux vous dire la récompense pour vous motiver là. Celui qui gagne, aura le droit non, non, non, non. à un selfie dans Fortnite avec moi Et je vous enverrai la photo. Hop, voilà, maintenant ça ne me dérange pas de perdre. <rire> non, s'il te plaît, il y aura un petit chat dessus sur, sur la photo. Hein, je mettrai un petit chat. Ou un pouce bleu. D'ailleurs, n'hésite pas à en mettre sur cette vidéo. Si vous voulez une, une prochaine partie, bah euh, go Lady Like. Et c'est la pierres qui a gagné, donc tu vas pouvoir faire le selfie avec moi. <rire> Alors. <rire> wow bon. Bah, les gars, c'était un plaisir de faire la vidéo avec vous. Et du coup, bah, maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire Salut les gamers A plus Ouais, oui, donc disons au revoir. Voilà, donc, euh, à plus les gamers. On lâche un de like. Voilà. <rire> dans ce bazar, je vais vous dire à plus les gamers Et abonnez-vous